Bonjour à tous, c'est Loïc de BMSP. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la nouvelle interface d'administration d'AutoTask PSA. Autotask PSA étant un produit cloud, Datto propose des évolutions majeures de son produit, ce qu'on appelle les majeures releases, en fonction entre autres des retours des utilisateurs. C'est parti A droite de mon écran, vous pouvez voir l'interface d'administration telle qu'on la connaît jusqu'à maintenant, à savoir composée de deux onglets « Extension, Integration » et « Feature and Settings ». Donc Feature and Settings étant une longue liste de menus avec des sous-menus tout aussi garnis. Je passe maintenant sur l'écran de gauche pour présenter donc du présenter la nouvelle interface d'administration. On voit que le changement majeur, c'est le passage de deux onglets à cinq onglets. C'est un choix de la part de Datto de faire cette réorganisation pour gagner en lisibilité. Je vais maintenant vous présenter chacun des onglets. Le premier onglet, Company Settings and User. C'est ici que vous allez configurer votre propre entreprise dans Totask PSA, vos ressources, les utilisateurs, ainsi que les niveaux de sécurité que vous allez leur attribuer. Ce qu'on peut constater au niveau du menu, c'est qu'il y a eu un déplacement de la partie logo et de local term and symbol qui a été donc déplacé dans l'onglet donc feature settings application wide et ici je retrouve donc logo et local term and symbol je vais rester donc sur l'onglet Feature and Settings, c'est ici que vous allez configurer les fonctionnalités principales d'Autotask PSA. Au niveau du menu donc Application Wide, il y a eu également donc un déplacement puisque la partie donc Email Survey et Documentation avec a été déplacée donc dans un nouvel onglet qui s'appelle donc Automation. Donc si je me rends dans Automation, je constate donc ici la présence d'un nouveau menu. Knowledge beige and Documentation et ici d'un nouveau menu pour la partie email, Notification and Survey. Je reviens sur l'onglet Feature and Settings. Donc sur la partie compagnie and contact, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de changement au niveau du menu. C'est toujours ici que vous allez configurer vos différents clients, vos différents prospects ainsi que les contacts. Dans le menu Service Desk, il y a eu un changement puisque ici donc avions avant la partie tag et tag group ainsi que le support email adresse ces éléments là ont été déplacés dans l'onglet automation un nouveau menu a été créé pour la partie tagging donc qui regroupe les tags et les tag group et les tags import. et la partie donc, support email adresse donc est présente ici dans le menu donc email notification and survey Ensuite, pour la partie « Project Task », le menu n'a pas changé. C'est toujours ici que vous allez pouvoir configurer bah, vos différents projets, que ce soit des projets internes ou des projets pour vos clients. Dans le menu « Sales et Opportunity », il n'y a pas eu de changement également à signaler. C'est toujours ici que vous allez configurer le cœur commercial euh, d'AutoTask PSA. Dans le menu « Product, Service et Aventory », il y a eu un léger changement puisqu'on reçoit donc un nouveau petit sous-menu qui s'appelle « Utilities », qui va vous permettre en fait d'accéder à des fonctionnalités d'import du catalogue de services et du catalogue produits Un peu plus bas, donc un menu « Configuration Items », qui, qui va être dédié au paramétrage de la gestion des équipements et des assets. Le menu « Finance, Accounting et Invoicing » ne subit aucun changement au niveau de son menu. Et c'est toujours ici que vous allez configurer la partie « Financière ». De Autotask PSA Le menu donc, Contract and Unposting, pareil, pas de changement Donc c'est ici que vous allez pouvoir intégrer vos différentes offres de services Et enfin le menu Live Report, pas de changement C'est ici que vous allez pouvoir créer en fait tous les rapports avancés Si les dashboards ne vous sont pas suffisants Au total il y a donc quatre sous-menus avec des changements Je vais passer donc à l'onglet Automation donc l'onglet Automation, vous allez pouvoir donc, euh, configurer toutes les fonctionnalités d'automatisation qui peuvent être utilisées dans plusieurs fonctionnalités principales. L'idée, c'est vraiment le menu de configuration pour tout ce qui est transverse. Je vais commencer par Checklist and Template. Donc le plus important ici étant le Form Template, puisque ça va vous permettre en fait, de créer vos modèles de tickets. Sur la partie Email, Notification and Survey, donc trois points importants, vous avez donc l'Incoming Email Processing, c'est ce qui va permettre en fait, de créer automatiquement des tickets en réponse à vos sollicitations en fait, de vos clients. La partie Notification Template va vous permettre en fait, de créer des templates de notification HTML, donc avec des logos, donc faire quelque chose en fait, de plutôt sympathique. Et en dessous, la partie Notification History permet d'avoir un log de 30 jours sur toutes les notifications qui sont émises par Autotask. Un peu plus bas, vous avez donc la partie donc Workflow Rules. Donc, le Workflow, c'est vraiment le cœur de l'automatisation. Un Workflow, ça va être une suite d'actions qui vont être déclenchées selon certains événements. La partie Knowledge Base and Documentation, donc, ça va être vraiment la partie donc base de connaissances en fait d'AutoTask. La partie tagging, donc qui est intéressante, ça vous permet dans un ticket d'incident, par exemple, de rajouter certains tags, par exemple Windows 10 plus impression, et avec ces éléments-là de rechercher automatiquement une solution dans la base de connaissances d'Autotask. Donc c'est quelque chose qui va permet de résoudre plus rapidement certains tickets d'incident. Enfin, Autoform et Live Links. Donc les Live Links, ça vous permet en fait de, de vous connecter à des solutions SaaS tierces depuis Autotask. L'avant-dernier onglet, « Activation ». Vous allez pouvoir activer les fonctionnalités d'Autotask PSA qui sont à l'origine masquées dans l'interface utilisateur. Autotask PSA est un logiciel en fait assez dense en termes de menu. Du coup, il y a un intérêt à pouvoir masquer les features que vous n'utilisez pas et activer les features que vous utilisez. Et enfin, on passe sur le dernier onglet qui est « Extension et Integration ». Donc là, il y a vraiment une rubrique pour Microsoft où a été rajoutée donc la partie Active Directory Sync. La partie donc MS Exchange est toujours présente. Il est toujours possible de faire une synchronisation entre Autotask et un Exchange On-Premise ou un Exchange dans O365. Et enfin, dans Extension et Integration, nous avons une rubrique qui est apparue pour Live Mobile, qui est l'application mobile d'Autotask. Nous arrivons au terme de la vidéo et j'espère que celle-ci vous aura été utile. Je vous invite à explorer les menus de la nouvelle interface pour vous y acclimater. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt